Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera de Unity Web Request. Alors vous avez pu vous apercevoir il y a quelques temps que la classe 3W dans Unity est devenue obsolète et elle est donc remplacée ici par Unity Web Request. Alors la classe Unity Web Request fournit un système modulaire permettant de composer des requêtes HTTP et de gérer évidemment les réponses. L'objectif principal de ce système est de permettre aux joueurs Unity d'interagir avec les back end de navigateurs web. Unity Web Request gère le flux de communication HTTP avec les serveurs web. D'autres objets, notamment le Download Handler et l'Upload Handler, régissent le téléchargement et l'envoi de données. Il prend aussi euh, en charge des fonctionnalités très demandées, telles que les requêtes HTTP fragmentées, les opérations post ou put euh, et le contrôle des entêtes HTTP. Le système Unity Web Request prend en charge la plupart des plateformes Unity. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il va être complètement fonctionnel dans l'éditeur d'Unity, les plateformes mobiles comme iOS et Android, l'Universal Windows Platform, PS4 et PS Vita, la Xbox One, la Nintendo Switch et Évidemment, le WebGL. Alors maintenant, je vous propose de l'utiliser dans Unity. Nous voilà dans Unity. J'ai créé un nouveau projet 2D et on va utiliser ensemble les Web euh, Request. Alors euh, pour ce faire vous pouvez voir que j'ai euh, sur l'interface tout simplement positionné un canvas avec à l'intérieur un contrôle RAW image ici sur la gauche qui va me permettre d'afficher euh, une texture que je vais récupérer sur le web c'est à dire une image de format PNG, JPG etc. Et ici un champ texte qui est positionné sur la droite sur toute la largeur le, la partie restante de l'écran euh, qui contient pour le moment trois petits points mais qui va me permettre d'afficher du texte encore une fois récupéré depuis, depuis le web. Alors ce qu'on va faire évidemment, on va créer ici un script C Sharp qu'on va nommer Unity Web, euh, alors je vais peut-être pas pouvoir le, le mettre comme ça, je vais, le mettre, je vais écrire Unity Web Request pour pas qu'il y ait d'erreur. Alors, je vais l'affecter à mon objet canvas et on va créer ensemble et on va voir comment on peut faire en premier lieu pour récupérer une image depuis le web. Alors, on va déjà commencer par éditer notre script et on va déjà importer des namespaces. Évidemment, on en aura besoin de deux. Le premier, vous, vous doutez bien, c'est UnityEngine.UI parce que j'utilise ici des éléments de lui. Ce qui va être très important, c'est le deuxième qui est obligatoire pour utiliser les Unity Web Requests, c'est UnityEngine.Networking. Donc ça c'est fait, c'est l'espace de nom obligatoire pour pouvoir les utiliser. Alors au niveau de mon script ici, je vais supprimer le start aurais, euh, si j'en aurais besoin. C'est plutôt l'update que j'aurais pas besoin. Donc je vais supprimer ça et je vais supprimer l'update. Alors je vais commencer par créer mes variables pour mes éléments de lui. Alors ça, ça va être très rapide, hein, je vous explique pas trop. Un public texte qui va s'appeler txt euh, et une public raw image qui va s'appeler rim, Voilà. Donc, j'ai créé ici, j'enregistre mes deux variables publiques. On va retourner au niveau d'Unity pour regarder ce qui se passe. Ça compile, je les glisse dedans, évidemment, pour pouvoir agir dessus depuis mon script. Ça, c'est vraiment pas nouveau. Alors ensuite, maintenant, ce que je voudrais, c'est afficher une image depuis le web. Télécharger une image directement ici dans mon jeu Unity, dans ce contrôle raw image. Alors, ce que je vais faire... Je vais utiliser ici euh, cette URL, comme vous pouvez le voir, qui est une adresse euh, qui me permet de, de récupérer ici une image de, de carte météo. Alors, peu importe, ça marche évidemment avec tout. Là, c'est un format PNG. Donc, je vais copier cette URL et on va s'en servir dans Unity maintenant pour euh, l'afficher dans le contrôle RAW Image. Donc, la première chose qu'on va faire... Pour télécharger euh, cette image, c'est qu'on aura besoin d'une temporisation. Donc pour ça, évidemment, vous, vous doutez bien, on va utiliser un IE enumerator. Donc je vais déclarer mon IE enumerator et je vais l'appeler getTexture. Comme ça, c'est assez euh, explicite. Alors, à l'intérieur de cet IE enumerator, évidemment, je vais devoir maintenant une, euh, utiliser, pardon, une, une variable de type UnityWebRequest. Donc on va créer ici cette variable Unity. Web request, et on va l'appeler euh, uwr pour Unity Web request. Alors avant, avec la classe 3w, c'était souvent de coutume de 3w. Bon, là, on, on va faire comme ça, mais peu importe son nom, vous l'aurez compris, c'est une variable. Donc, on va dire que c'est égal à Unity Web request texture, parce que là, je dois récupérer une texture, et je vais faire un point get texture. Et entre ici en argument, je vais devoir passer l'url. Donc, ça tombe bien, je l'avais collé, donc je vais faire un ctrlv. Et je ne vais pas oublier ici de mettre mon point-virgule. Donc là, j'ai défini l'URL sur laquelle je devais récupérer la texture. Vous pouvez voir que mon IE numérateur est en défaut. C'est tout à fait normal, il attend un yield. Donc on va attendre ici, on va écrire l'instruction yield return. Et là, on va utiliser la variable UWR qu'on vient de créer juste au-dessus. Et on va faire un send web request. Ce qui va nous permettre d'envoyer la requête. Alors évidemment, pour que ça marche, je vais devoir lancer mon new énumérateur. Donc je vais tout de suite le faire pour ne pas l'oublier plus tard. Donc start coroutine Et ici, on va aller chercher get texture. Et on ne passe aucun argument. Ce n'est pas nécessaire. Alors maintenant que j'ai fait ça, ça veut dire qu'à ce moment-ci, ça va patienter le temps d'avoir la réponse, en l'occurrence si de récupérer la texture. Donc je vais faire une petite condition if évidemment pour tester si tout marche bien. Donc if uwr. Et là j'ai plusieurs possibilités, par exemple ici is isNetworkError, s'il y a eu une, une, une erreur au niveau euh, de, du réseau. Ou tout simplement, je peux les combiner avec plusieurs, parce qu'il en existe d'autres. On va y mettre uwr. Et là, on peut voir, is, on va tester HTTP error, étant donné qu'on euh, le récupère euh, du web. Mais il y a d'autres erreurs, mais ces deux-là euh, suffisent en règle générale. Donc, si jamais il euh, y a une erreur, bah, évidemment, ici, je la traite. Donc, moi, je vais faire un debug.log, tout simplement, parce que je ne vais pas la traiter, euh, de uwr.error, ce qui nous permettra de récupérer l'erreur ici, dans la console d'Unity. Sinon, si tout s'est passé correctement, c'est évidemment là que je vais intervenir et ça va être assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va déclarer ici une texture 2D, parce que je suis dans un contrôle Raw Image. Et je vais l'appeler tout simplement euh, My Texture. Euh, je vais dire que c'est égal à quoi Et là, rappelez-vous, dans la petite présentation, je vous ai parlé du Download Handler ou le Upload Handler. Ben là, c'est le cas. Donc, on va aller chercher ici Download Handler. Et là, comme on est dans une texture, on va aller chercher Download Handler Texture. Et là, je vais faire un get content sur quoi bah Sur ma variable UWR. Ce qui me permettra de récupérer l'image téléchargée dans la variable MyTexture, qui est de type Texture 2D. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire Tout simplement prendre mon contrôle que j'ai euh, glissé dans mon. qui était public, donc j'ai glissé dedans mon contrôle RUIMage et je lui affecte tout simplement dans sa euh, propriété Texture, My texture et on va pouvoir tester ça tout de suite. Donc, j'enregistre mon script. Vous pouvez voir que c'est relativement simple. Hein. Le chemin, enfin le système va être pareil pour les images et pour le texte, à quelques différences près. Vous allez voir. Mais en tout cas, l'image ici, euh, ce, ce code va euh, tout simplement nous permettre de récupérer l'image. Alors, il ne nous reste plus qu'à tester. Ça compile. On laisse compiler. On peut voir que tout est bien dedans. Je vais lancer ici ma scène. Et on va pouvoir observer que j'ai bien ici ma carte qui est bien apparue, qui a été récupérée depuis le web. Euh, et qui a bien été chargée dans mon contrôle Raw Image. Donc, ça, c'est parfait. Vous pouvez voir que c'est très simple. Alors maintenant, on va s'intéresser justement à récupérer euh, le texte qui, ser qui serait stocké sur Internet, sur une page web. Ça fonctionnerait aussi, par exemple, si vous voulez récupérer le code source d'une page. Là, en l'occurrence, je vais prendre quelque chose euh, qui, est, euh, qui est déjà qui est un simple fichier texte stocké sur Internet. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran ici, l'URL est ici, abcapplication.com, ressources, citations, txt. C'est simplement des citations et je vais euh, récupérer ce, ce, ce fichier txt, le lire en fait avec Unity Web Request pour l'afficher euh, dans mon champ texte, dans mon jeu. Donc c'est parti, on peut voir ici qu'on a bien le champ texte et on va aller coder ça directement. Donc ce qu'on va faire, on va créer un deuxième IE enumérateur évidemment et euh, on va l'appeler get text. Alors ça va être très similaire euh, par rapport à ce que vous avez vu. Donc on va de nouveau déclarer ici une, Unity, euh, une variable Unity Web Request. Qu'on va bah, de nouveau, comme c'est privé, peu importe, on va l'appeler de nouveau UWR. Euh, et on va lui affecter évidemment la même chose. On va prendre Unity Web Request. Alors là, on ne va pas prendre texture évidemment, parce que là, on veut récupérer du texte. Et pour le texte, il n'y a rien à spécifier. Donc, Unity Web Request, point. Et là, on va aller -je faire un get tout court. Et on va passer de nouveau ici l'URL euh, qu'on veut... Enfin, l'URL, le, le contenu qu'on veut récupérer. En l'occurrence, ici, un fichier texte logé sur Internet, hébergé sur Internet. Mais ça pourrait être tout simplement euh, une page web. Et je récupérerais le contenu de la page. Tout simplement, ça fonctionnerait de la même manière. Donc là, même chose. Le petit Yeld, Yeld, return, euh, return, pardon. Et euh, évidemment, on va faire un... -W -R point send web request encore une fois pour envoyer euh, et attendre dans euh, notre variable récupérer en fait le contenu de notre URL euh, dans l'UWR, notre variable, hein, j'espère que je suis clair, enfin, c'est le même système. Et donc, bah, après, qu'est-ce qu'on va faire On va faire exactement la même chose au niveau du if et du else. Euh, ici, donc je vais le copier-coller pour qu'on gagne du temps. Donc si, ici, j'ai une erreur de réseau ou si j'ai une erreur HTTP, bah, évidemment, je l'écris. Sinon, je traite la réponse, tout simplement. Et ce que je vais faire, je vais prendre mon champ txt.text et je vais lui affecter tout simplement, directement, maintenant, l'objet uwr. Et là, je vais aller chercher de nouveau le Download Handler. Euh, et je vais faire point. Texte, comme vous pouvez le voir, ce qui me permettra de récupérer ici euh, le contenu de l'URL dans le champ texte. Alors, évidemment, on peut voir ici que j'ai une erreur. Alors, pourquoi donc, if else, j'ai dû oublier quelque chose. J'ai refermé euh, et mon mieux énumérateur, pardon. Voilà, donc j'enregistre ça évidemment pour que ça fonctionne. Je n'oublie pas ici de lancer ma coroutine au démarrage. Donc, peu importe, je vais le lancer juste derrière et je vais lancer la coroutine get texte j'enregistre le tout voilà on ne voit pas d'erreur on retourne dans unity et euh, on laisse compiler tout ça et on va pouvoir lancer la scène pour s'apercevoir que je récupère le texte de l'url il est bien ici vous pouvez voir donc la société est divisée en deux classes ceux qui ont le plus de dîner que d'appétit et ceux qui ont plus d'appétit que de dîner c'est de champ voilà c'est simplement euh, ici un contenu que j'ai trouvé sur internet alors j'espère que vous avez compris son fonctionnement, vous pouvez voir que c'est à chaque fois euh, similaire hein, euh, qu'on utilise une texture, ici on utilise la fonction getTexture, getToCourt pour le texte, Bon, c'est euh, une utilisation assez simple et assez similaire quand on comprend bien à la classe 3W. Alors j'ai eu pas mal de demandes là-dessus, je tenais euh, à vous faire un petit aperçu euh, de cette, euh, des Unity Web Requests. vous pouvez voir qu'elles sont très, encore une fois c'est quelque chose qui est très simple à utiliser. Pas plus compliqué pas plus compliqué pardon que la classe 3w et euh, elle permet de faire exactement les mêmes choses donc c'est une demande qui m'avait été faite. j'espère en tout cas que j'ai répondu à cette demande comme vous pouvez le voir par ici ce petit exemple qui vous permettra de récupérer les images stockées sur internet en euh, spécifiant leur url et évidemment euh, ici un champ texte enfin euh, du contenu web tout simplement alors encore une fois je l'ai fait ici avec un champ texte comme vous avez pu le voir mais j'aurais pu, pu le faire avec n'importe quoi Imaginons euh, que je veux récupérer ici, alors au niveau du texte, euh, un site internet existant. Par exemple, je vais prendre http2.upln.fr, euh, slash, slash hein, qui est le site web de la chaîne. Bah, si on le fait, ça va être pareil, mais on va récupérer tout simplement le code source, si l'URL, évidemment, est valide. Alors, ça risque d'être un peu plus long à arriver, hein, comme vous pouvez le voir, mais on peut voir que le contenu ici euh, de la page web, en fait, de l'URL du site, il apparaît bien ici. J'ai encore du code en dessous, mais je ne peux pas vous le montrer parce que je ne descends pas ici au niveau du champ texte. Et évidemment, si euh, vous mettez une URL qui n'est pas valide, on va par exemple ici mettre 3W, euh, ben on va mettre absolument n'importe quoi en espérant que ça n'existe pas. On va mettre .u, voilà, on va enregistrer, on va relancer ça, et on va pouvoir observer que normalement, je vais avoir un retour dans la console, voilà, qui me dit bien ici cannot resolve destination host. En fait, tout simplement, il y a eu une erreur, euh, une erreur, pardon, et l'URL n'est pas valide, donc ça ne peut pas ici afficher le contenu euh, du fichier que je vais euh, ici télécharger, rapatrier euh, dans Unity voilà, donc ce tutoriel touche à sa fin, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, on vient de passer euh, la barre des 8000, donc je tiens vraiment à vous remercier parce que tout ça c'est grâce à vous, euh, je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, à vous répondre, alors j'essaye de répondre le mieux possible, il y a beaucoup de demandes, euh, il y a des questions qui ont déjà été traitées, des questions un petit peu trop euh, larges pour que je puisse les traiter donc faites attention à ce que vous demandez, n'hésitez pas à demander des choses, mais encore une fois des choses euh, qui peuvent être faites ici, pour savoir que cette chaîne est destinée sur surtout aux débutants, il y a quelques tutoriels qui sont un peu plus poussés, mais évidemment je le signale puis je pense que vous, vous en rendez compte euh, ne serait-ce que par le titre, mais en tout cas voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est déjà fait prochain objectif maintenant, les 10 000 on n'en est pas loin, donc allez on y va partagez la chaîne, je compte sur vous, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo